Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez, je connais plus les paroles, je connais plus. Ma il manque une touche ici. Eh bien, salut à tous, c'est Spilly, et aujourd'hui on se retrouve sur Ozu. Oui. Alors non on n'est pas sur osu malheureusement on est sur mcpe euh, pour, euh, pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je viens de découvrir un truc absolument fabuleux un truc merveilleux un truc assez incroyable qui est les blocs musicaux alors non, non, non je, je rigole bien sûr donc euh, je connaissais ça déjà oui <rire> donc euh, peut-être que vous connaissez ce genre de truc Donc peut-être que vous l'auriez compris, je vais essayer moi-même de reproduire une musique avec ça. Donc, euh, étant donné que ça sera ma première mus réalisation, je vous prie de m'excuser si euh, ça sera pas ouf non plus. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, euh, donc euh, voilà. Alors, la difficulté à ça, c'est que bah tout simplement, ça... Ouais, les musiques ne sont pas du tout euh, en rapport avec euh, la vraie mélodie d'un clavier piano. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, essayé de faire un do ré mi face au do jusqu'à là-bas. Donc en fait, ça, ça me permet tout simplement de reproduire la mélodie sur mon piano euh, sur Minecraft. Donc euh, de faire euh, une musique avec des blocs musicaux. Waouh, qui l'aurait deviné que ça aurait été avec des blocs musicaux quoi Non Donc voilà, peut-être que vous en fichez de ce que je dis, mais euh, en gros, ce sera une petite vidéo, hein. je suis vraiment désolé pour ça. Mais euh, je voulais tester ça depuis, euh, depuis plutôt longtemps, et puis là, bah, je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant. Donc euh, je vous donne aussi un petit défi, le défi de retrouver la musique, de reconnaître la musique que je vais produire. Donc je vais pas fait un truc super dur, vous inquiétez pas. Euh, j'ai pas fait un truc trop facile normalement vous devriez peut-être reconnaître à part si vous, euh, si vous... non je vais rien dire parce que ouais, ça risque de spoil si je dis un truc donc, euh, donc voilà je vous donne le défi de reconnaître la musique sur ce du coup euh, je vais taffer là dessus euh, je vais peut-être faire une ellipse je vais peut-être pas vous montrer la réalisation comme ça il euh, n'y bah, aura aucun spoil pour le. pour deviner la musique dites moi si vous si vous voulez un deuxième épisode sur ça, et que si peut-être je montre la réalisation cette fois-ci de prochaine musique, Dites-moi tout ça, et puis sur ce je vous laisse avec la musique que vous attendez tous, et je vous dis ciao tout le monde